Ce qui a été décidé sur le territoire, c'est de ne pas partir en tant que maire ou en tant que conseil municipal, de ne pas partir indépendamment les uns à côté des autres, mais d'essayer, d'essayer au début, d'essayer de regrouper le, le principe sur les 18 communes. Il n'y avait pas aujourd'hui 21 communes, il n'y avait pas autant. Donc un socle commun a été développé, a été entre guillemets inventé et mis à disposition des communes.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 quasi identique. La démarche à Généralité, c'est une démarche participative donc qui associe à, à, à tous le, les stades du dispositif la société civile dans nos instants de, de, de décision et de concertation. Donc ça permet d'ouvrir la porte de nos bureaux, de nos services et de l'institution à la société civile, autrement qu'une fois chaque six ans quand ils vont dans l'isoloir. Des citoyens se mobilisent. On a dans des petites communes des cafés citoyens, des thés fumants. Voilà. Donc on va essayer de s'appuyer de sur les, les, avoir ces relais-là dans les communes pour, pour faire venir les gens. On voulait mettre en place une action forte au niveau du covoiturage.